Du village donné par le père. Vous souffrerez un peu. Que pas très loin, mes parents de Ndouloumadi, dont mon père vient, sont mécontents du fait que je n'ai pas pu passer par Ndouloumadi. Je comprends leur colère, mais j'avais déjà indiqué que j'allais les recevoir. Peut-être même ce soir à Matam et leur dire tous mes regrets pour cet impondérable. Ma moitié est de Ndoulumadji, même si dans cette moitié, les 25% reviennent encore à en de par la mère de mon papa. Donc je suis quand même à 75% originaire d'Ndijilonde. ni pour de la République information tar ti wax ni president donc don pour dem président